Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment renommer une, une, une table dans, dans une requête euh, SQL en utilisant alias. Alors, pour nos petites manipulations, on va se connecter USR à une base de données, un serveur de base de données. Voilà, on regarde les bases qui sont accessibles. Donc, et on va utiliser la base ma banque. Voilà, on regarde les tables, voilà la belle erreur, donc hop, voilà, ok, donc on va regarder deux tables, on va regarder ce qui se passe dans une table qui s'appelle client, étoile. donc là il n'y a pas beaucoup de clients, donc je peux y aller, voilà, et dans une autre table qui s'appelle mouvement, étoile from, donc on va regarder une requête, où on récupère des informations de cette table client, par exemple le nom, et des informations dans cette table mouvement, par exemple le montant. Donc, euh, et on va mettre le nom du client avec euh, le montant. On va écrire cette requête. Donc, Les informations viennent de la table client et de la table mouvement. Et on va dire « where client ». ID client égale mouvement.id client. Voilà. Donc là, on a notre requête, on est content. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est, vous voyez, ici, on est, on est obligé de préfixer comme ID client il appartient et à la table client et à la table mouvement. On est obligé de préfixer euh, euh, le champ ID client par le nom de la table. Par exemple, ici, si je voulais rajouter l'ID client, je pourrais dire, ben je vais le rajouter, tout simplement. Hein. Idée client, voilà. Et voilà, il me dit que idée client, c'est ambigu parce que euh, ça peut provenir soit d'une table, soit d'une autre table. On a beau avoir dit qu'ils sont euh, égaux, alors il va falloir obligatoirement préfixer. Alors là, pour préfixer, on écrit client. Point. Et là, ça fonctionne. L'histoire, c'est que dans notre requête, on voit que bah, si la requête a gonfle, on va passer notre temps à avoir une requête très longue. Donc on peut se dire finalement, euh, mouvement, moi j'aimerais bien écrire ça plus petit, donc on va utiliser un alias pour la table mouvement. Et client, on va écrire ça plus petit, donc on va utiliser un alias pour la table client. Donc dans le from, quand on dit qu'on utilise client, on va dire AC. Donc c, ce sera un, un synonyme de... Euh, le client et mouvement, on va lui dire as M. On aurait pu prendre MOU ou etc. Donc là, je prends quelque chose qui est volontairement tout petit. Donc le client, c'est client. L'ID client de la table C et l'ID client de la table M. Et je peux aussi utiliser ça ici en disant, bah ben voilà, c'est C.idClient. Donc j'obtiens le même résultat. L'intérêt, c'est vraiment au niveau de la, la requête, dans la rédaction de ma requête, c'est une requête qui va me prendre moins de, moins de place, j'ai moins de texte à, à, à taper, donc, et ça me permet, de, avec ce phénomène d'Alias, d'utiliser de, que quelques caractères pour remplacer un nom de table qui peut être très très long. Donc voilà, donc arrivé à ce stade, on a renommé nos deux colonnes avec Alias, dans notre requête SQL, donc tout est OK. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.